Je ne suis pas un enfant, je suis une personne handicapée. Je revendique mon droit à l'autonomie financière, je revendique mon droit à m'installer avec quelqu'un, à me marier ou à avoir des enfants si je le souhaite. Refuser la désolidarisation des revenus de nos conjoints dans le calcul de la hache, c'est nous refuser nos droits fondamentaux, c'est perpétuer notre exclusion sociale.